Là, là, là, là, là, oui. Bonsoir. Oui, Est-ce qu'on m'entend Vous m'entendez les gens Bonsoir. On t'entend les, les gens. gens. Allez, tous au shotgun, c'est parti. Ah, plus pute efficace. Alors moi, j'ai vu au pistolet parce que ça fonctionne bien. On te laisse faire le ménage. J'ai rien compris Là voilà, c'est très efficace c'est moi qui ai l'arme ultime Non c'est moi C'est moi C'est moi Y'a une cabane y a un smoker dehors. Y a du monde au salon. Y a un pistolet sur la table dehors. Oh bien. Y a des chiottes. Ah. Eh bien, la cabane au fond du jardin. Tête ma poêle. Come on. Ah Smoker sur moi Ah Encore Euh... Je crois qu'il m'a balancé un chariot élévateur sur la tronche <rire> swing Hey wait a second I gotta heal oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> <coughs> Et ouais, oh, ça bouge. Bah, ça, je le sais pas. Hein. Hop, fermez la oh porte. God. Oh, Hell yeah. yeah. <coughs> J'ai soigné le monsieur. Si, si, j'ai soigné le monsieur. Mais allons, utilisez la porte. Les portes sur tête. Hey, I'm reloading. Putain, mais là, tu l'as envoyé loin, sa tête. Chargeur en haut! Oh, Strike! Au milieu, le witch! Bye bye! Ah oui, carrément! Nour! J'ai oublié qu'il allait t'en tuer! vas ben pas devant. Non, C'est fermé. Ouf. Vous avez pas compris qu'il s'est pas allé aller le Moi j'étais bien au camp. Quelque chose me dit qu'il faut aller à droite, mais d'abord je vais aller aux chiottes. Parce que les voyages c'est long. Les speeder qui s'est caché derrière le rocher. Comment? Casse-toi, c'est Casse-toi Elle a raté son atterrissage, le spitter. <rire> <Hey>, <rire> Quelqu'un s'est pris un Falcon Punch yep. oh, Merde. Là. Alors ça Oulala Rochelle Magnifique oh, saut de Rochelle Charge en arrière Oh le strike Bon bah ça c'est fait Salut les gens Jocquille sur moi Je sur Ouh Ah ouais pas mal là la combo C'est un strike. Et il a toujours ses pilules hein lui hein. Alors qu'avons-nous chiotte aujourd'hui Vous avez du feu, il y a une witch au milieu du chemin notre chemin Ah ouais Bah on fait le tour sinon Hey I'm reloading Hey wow. Hunter on deck C'est bon, meurt. meurs Ah Ah qu qu est tombé Ah Je toi vu <rire> <rire> Je suis <l 'ai> pas <rire> ah. les gens, Je peux avoir le Faut, faut qu'on arrive, euh, qu arrive à cette partie pour qu'il arrive à revivre. Sauf si on trouve euh, des chiottes en chemin. Exactement. Et comme il y en a plein, ça devrait pas poser de problème. Witch oui, à gauche euh, Patrick Patrick, Witch oui, à gauche Ferme la porte, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est barré C'est bon, on s'est barré on a un a un shotgun et une munition. On a un club de golf, une oh, bon télévision. Un télévision. La télévision. Et il y a un cadavre dans les chiottes. Je te laisse. une brouette. Voiture, euh, voiture à l'arme. Laissez-moi passer, je veux pas tirer sur la bagnole. Merci. Aye. Je retourne dans les chiottes. Dans la poubelle. J'ai pas confiance si c'est dans la poubelle. Non. Bon bah... J'ai pas eu la bonne fille Il dit d'aller à droite, euh, ouais Je suis Derrière. J'ai plus de C'est bête. Il y a un bidon si tu veux. C'est dégagé Hey look out. Look out now. Butter's milieu. Oups. <rire> Ça fait l'XP We are the kings of the world Tu l'as envoyé contre le mur Pipe Pipe Molotov Molotov Molotov Pipe Être quelqu'un avec des munitions Nope Par contre il y a plein de bidons de l'adrénaline deux molotovs, une pipe munitions munitions, oh il y, y a des armes il y a un katana ils sont généreux ouais enfin, ils sont un peu dispersés aussi et il y a des accès de partout Tiens ça c'est quoi Munitions explosives, je vais les prendre, je vais les. Euh Seb, je crois qu'on tape à la porte, tu peux aller voir. Vous avez rappuyé la radio pour déclencher Je qui sur moi Attention Derrière moi <rire> Derrière moi Oh <rire> D'abord <de mort. rire> Bon bah, il est mort ah, deuxième Dans la tronche Reload Merci, mon euh, chef Le rayon derrière <rire> <Woo>. Strike <rire> Euh, oh bah salut Patrick! Tu donneras des nouvelles à ceux qui sont euh, toujours là.